Allongez-vous et portez l'attention sur votre respiration. Fermez les yeux et suivez le flux de l'air. Le corps est détendu. Le front relâché, la mâchoire desserrée. Portez l'attention sur les points de contact du corps avec le sol. Au niveau des jambes. Au niveau des bras. du dos et de la tête. À chaque expiration, vous vous relâchez un peu plus et vous vous enfoncez dans le sol. Les points de contact s'élargissent. Comme si vous vous étaliez complètement par terre. Jusqu'à ce que ces points de contact fusionnent et que vous ayez la sensation d'être posé au sol. Tout votre corps est posé au sol. Plus aucun muscle n'est tendu. Et le souffle toujours régulier. Qui se fait sans votre intervention volontaire. Petit à petit, à chaque cycle respiratoire, sans intervenir sur l'amplitude de la respiration, vous diminuez le débit de l'inspire et de l'expire, afin de ralentir le rythme respiratoire. Vous pouvez, dans ce profond relâchement, essayer de trouver un endroit, la tempe, le cou, où vous sentez le battement cardiaque. Observez l'impulsion cardiaque régulière. Laissez toujours la respiration se faire tranquillement et continuez à vous relâcher. Tout doucement, vous effectuez des micro-mouvements au niveau des pieds, des orteils. des chevilles, des genoux, des hanches, des mains, des doigts, des poignets, Les coudes. Les épaules. Le cou. Et la tête. Et tranquillement. Commencez à bouger tout le corps. Vous ouvrez les yeux progressivement.